Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser à la découverte du job de chauffeur-livreur de matériel de BTP chez Newlock, une filiale du groupe Dubreuil en Vendée, avec Romain. Salut Romain, à tout de suite. Voilà Romain. Salut Géry. Salut, explique-moi ton job alors au quotidien, en quoi il consiste. Donc ça consiste au chargement et déchargement de, des engins. Comme cela, Ouais. ouais. Ou mini pelle D'accord. Et s'assurer d'un bon arrimage pour ne euh, pas en perdre sur la route. Bien fixé, ouais. Et après, remettre euh, l'engin auprès du client, lui expliquer comment que ça fonctionne. D'accord. Et puis, du coup, le transport entre le client et l'agence, Voilà. Ça Optimiser le, le meilleur trajet, quoi. D'accord. Ouais. Et toi, pourquoi tu aimes ce job ben, Moi, j'aime bien parce que c'est diversifié, on est autonome. Il y a aussi le contact avec le client. Qui est important. Qui est important, ouais. Ouais, d'accord. Et chez Newlog, toi, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement bah, L'image de marque de la société Nuloc et puis euh, la convivialité. D'accord. Puis avoir aussi la carte de visite euh, du groupe Dubreuil. Ah oui, parce que c'est une filiale du groupe Dubreuil. Cool. Et alors moi, les qualités qu'il me faut si jamais je veux bosser avec toi dans ton équipe Il bah, faut que tu sois impliqué. D'accord. T'aimes bien le contact client et puis euh, l'esprit d'équipe soit important pour toi aussi. Cool, merci Romain. Pas de problème, on finit le chargement et on y va. Allez. Bon, Romain, merci beaucoup pour ce café en toute convivialité. Je prie. Et puis la découverte de ton job aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Mais explique-moi aussi ce que représente Newlock aujourd'hui. Alors Newlock c'est une entreprise de location de matériel et vente de petits outillages aussi, sur tous les Pays de Loire et le Poitou-Charentes. Combien d'agences Donc 27 agences, ce qui permet la proximité avec les clients, mais aussi avec les collègues. D'accord. Alors effectivement, j'ai vu beaucoup, beaucoup de matériel hein, ici. Et chez vos clients aussi Oui, donc on possède 7 450 machines allant de la pilonneuse jusqu'à une nacelle 40 mètres. Le matériel concerne tout ce qui est bâtiment, industrie, travaux publics, mais aussi espaces verts et démolition. Et alors, quels sont les chiffres clés de l'entreprise Pour Newlock, c'est 42 millions de chiffres d'affaires en 2017. On est passé de 150 salariés à 220 salariés, dont 45 chauffeurs. D'accord. Et avec toute notre flotte, on réalise 1 700 000 km. Ah oui, comme Service des clients. ok. Et alors l'actualité en ce moment, c'est le recrutement, c'est ça Des chauffeurs Oui, on recrute des chauffeurs pour euh, l'ouverture des nouveaux sites. D'accord. Puis l'évolution de nos agences aussi. Et quelles sont les valeurs de l'entreprise que tu partages personnellement Alors, euh, service et réactivité auprès du client, communication et à l'écoute, proximité auprès de nos agences et euh, convivialité avec nos collègues. Merci Romain. Merci à toi. Neuf et fiable surtout notre parc a une moyenne de 36 mois. Local, bien sûr, l'équipe reste à taille humaine. Les deux, tu es bienvenue dans l'une de nos 27 agences dans tout l'Ouest. Selon les agences, et si ça t'intéresse, des horaires de nuit sont proposés. Quotidien, du lundi au vendredi, nous, nous déplaçons dans un rayon de 25 km. merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Avec plaisir, je t'en prie. Bon, moi, j'ai d'autres filiales du groupe Dubreuil à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de Romain chez Newlock. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.